Cocoda. Kokodi Cocoda. Alors, ouais. qu'est-ce que c'est Cocody, Cocoda C'est un film, je crois. Oui, un film suédois. Qu'on a vu aujourd'hui à l'occasion du Festival européen du film fantastique de Strasbourg. Tout à fait. Ça vient un journal de bord un peu de, du Festival européen des films fantastiques, puisqu'on va en voir d'autres. On a mmh. déjà vu un de Lighthouse, et oui. qu'on les commente ici, spécialement pour vous. C'est ça. Alors, <rire> Cocody Cocoda, en français ça veut dire Cocorico Cocoriki. Hein, donc c'est oui. le petit coq. Exactement. Que tu en as retenu, sachant qu'il y avait le réalisateur qui a répondu à nos questions. C'est ça. Très, très instructif. Et euh, bon, déjà, pour commencer... Euh, si vous êtes du genre à être fatigué à partir de 22h, n'allez pas voir un film après 22h sinon moi-même je, je ne suis pas habitué à ce genre d'horaire donc c'est un peu dur, même si le film est intéressant. Euh, donc pour ma part, euh, non, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié, euh, j'avais beaucoup de questions à poser au réalisateur à la fin, surtout en termes de symbolique. Est-ce que les trois personnages, les trois antagonistes du film euh, représentaient ce qu'il s'agissait de personnages d'un conte populaire suédois Est-ce que c'était... Euh, oui. ou pas du tout Donc euh, le réalisateur nous a apporté des éléments en réponse. On devrait peut-être te dire de quoi ça parle, oui, tout simplement. Pas, oui, Voilà. Qui passe là -bas. C'est ça. On va lui, on va lui demander de venir. Okay. Il s'exprime en suédois en anglais. C'est ça. ça. De quoi ça te parle En fait, c'est un couple suédois qui a perdu euh, leur fille au tout début. Ouais. Au tout début. Ouais. Et puis il y a une ellipse de trois ans et en fait, ils vont. Euh, je crois qu'ils partent en vacances. C'est ça. Hein Quand partent en vacances. C'est ça. Pas. Oui. En et puis camping. ça. En camping. Et puis à un moment donné, euh, sur la route, vu qu'il fait qu il nuit, ils commence à faire tard. Ils sont fatigués. Ils s'arrêtent euh, dans une forêt. Mais une forêt bien étrange puisque euh, euh, c'est une quand ils se réveillent le matin et eh bien euh, trois personnages débarquent trois personnages qu'on pourrait euh, croire qu'ils sont qu'ils viennent d'un conte des Fargrim, un petit peu mm -hmm. euh, en tout cas d'un conte européen et ces trois personnages vont un peu malmener nos, nos deux personnages principaux et, euh, et du, en fait ils veulent les, carrément les tuer enfin les faire souffrir, donc qui est aussi la, qui, qui est un peu le, le, le, le comment dire, il, il est tard, hein, c'est pour ça. C'est <rire> dur à trouver les mots. Bon, donc, non, non, non, dis pas oui. plus, parce qu'il voilà. faut pas trop révéler ce qui se passe. C'est ça. Et euh, du coup, et euh. du coup, en fait, ils vont à chaque fois la même, la même, les mêmes épreuves, la même scène euh, durant le film. Donc ils sont dans une boucle temporelle. C'est un petit peu un jour sans fin, si vous voulez, à ce niveau-là. Ouais, et puis, euh, hein. ouais. Donc euh, non non moi c'est un film que, que j'ai apprécié euh, ça me fait un peu un peu un peu penser au cinéma espagnol de de Juan Antonio Bayona je sais pas si tu connais qui a fait ouais. quelques minutes après minuit en fait, fait il va Exactement. se il va se servir de justement de d'éléments de, un peu fantastiques euh, euh, vraiment issus du conte pour extérioriser pour euh, oh, extérioriser comment dire j'avais un autre mot mais euh, oui c'est ça. Symboliser, en fait, symboliser, euh, les ouais, les, douleurs. Ouais, les douleurs humaines qu'on peut ressentir, hein, en tout mmh. cas. Et ça, je trouve ça très intéressant. Donc, ça m'a fait penser un peu, un peu ce cinéma-là, quoi. C'est exactement ça. Là, donc, euh, je trouve, et ça, c'est un cinéma qui me parle beaucoup, quoi. Utiliser les codes du conte, de du, du fantastique, voilà, euh, pour, euh, pour. Euh, pour euh, Ouais, pour symboliser la, la douleur humaine donc euh, ouais c'est un film à avoir donc euh, il va sortir au cinéma si vous avez l'occasion de le voir bah foncez c'est une belle découverte et euh, c'est l'occasion de se soutenir ce genre de film quand on en revoit rarement au cinéma donc euh, pourquoi pas si vous êtes curieux why not <rire> donc oui il sortira au, au cinéma star euh... Le directeur du, du festival, le directeur artistique Daniel Cohen était là pour présenter. Euh, il a donné l'information comme quoi le film va sortir, on ne sait pas encore quand, et il passera au cinéma euh, Star de Strasbourg, donc euh, le Syntex ou le Star euh, tout court. Euh, voilà pour les infos. Euh, alors pour ma part, on a donc posé des questions au réalisateur. Euh, euh, Michael a posé une question par rapport au conte dont il vient de parler. Le réalisateur a révélé qu'effectivement euh, les personnages ne sont pas issus directement d'un vrai conte. C'est des personnages qu'on retrouve sur une boîte à musique, euh, qu'on retrouve dans la forêt, qui euh, euh, torture un peu euh, et massacre un peu les personnages principaux à répétition. Euh, et euh, en fait, il s'est inspiré un peu de peut-être, selon lui, il n'est pas sûr, de ce qu'il a connu enfant. Et en fait, dans un moment lui-même de douleur, euh, il a vu rencontrer ses personnages. Il a carrément dit rencontrer les personnages plusieurs fois avant de préciser qu'il les avait rencontrés dans un moment de rêve éveillé. Donc, il y avait une espèce de trouble. Euh, euh, D'ailleurs, la, la traductrice, euh, et c'est vraiment traduire au mieux, mais c'était difficile parce que... Euh, il, tout ce qu'il disait était un, comme une forme de puzzle, et c'est ce qu'est le film, donc l'homme est comme ça, donc il y, y a en fait un côté autobiographique, alors c'est un film fantastique, c'est un film euh, de, de trauma, c'est un film presque d'horreur, mais pas horreur dans le sens, il y a du gore, hein, horreur dans le sens où c'est l'horreur, la, la vie des gens, euh, mais c'est des gens comme vous et moi, mais qui ont tellement de douleur, que ça se traduit par une horreur à l'écran, euh, ça c'est effectivement assez intéressant, comme euh, le film dont tu parlais, euh, Quelques minutes après minuit, qui est plus sympathique, mais qui qui est dans la même mouvance sur le fond, c'est la même démarche artistique. Et ça, effectivement, c'est vraiment très intéressant. Et là, comme ce sont souvent les films scandinaves, donc pas les suédois, mais il y a aussi du danois, puisque le couple parle danois... Euh bah c'est très propre, hein, c'est toujours très bien fait, moi là c'est vraiment euh, dans le mode 1D euh, comme beaucoup de films qu'on peut voir ici du coup il y a beaucoup de euh, caméras à l'épaule beaucoup de plans rapprochés moi c'est ce que je reproche un peu à ce genre de film mais en même temps pas complètement parce que quand as peu de moyens, c'est le meilleur moyen justement euh, de faire pénétrer le spectateur dans le film de manière assez brutale euh, et donc ça fonctionne bien et c'est vrai qu'on a peu de moyens on n'a pas de caméras sur grue etc on peut pas se permettre, bah, euh, quelque après minuit c'est un film avec beaucoup plus de moyens euh, qui n'a pas la même vocation mais euh, c'est une bonne comparaison je trouve que tu faisais euh, après il y a une autre chose il y a beaucoup une grosse symbolique animale hier. alors là pareil mm -hmm. ça c'était ma question il a répondu comme à celle de Michael et comme à celle de deux spectateurs tout est un peu fait de manière instinctive chez lui. Du coup, ça ouvre aux spectateurs euh, des possibilités d'interprétation. Et c'est vrai que le blanc qui revient souvent euh, dans certaines cultures, c'est euh, eh bien la couleur euh, qu'on porte quand les gens meurent. Et c'est vrai qu'il y a la mort qui rôde en permanence. Ce n'est pas seulement une couleur de pureté, mais je pense que ça symbolise également la pureté de l'enfant qui meurt au début du film. Donc là, il n'y a pas de, de spoil, puisqu'elle meurt vite, c'est un peu le sujet du film, c'est un peu le déclencheur du film. Et puis, ils sont au début grimés en lapins, et c'est vrai que les, les petits lapinous blancs, euh, c'est un peu les petits lapinous gentils donc c'est la famille gentille qui se fait euh, euh, tacler, qui se fait traumatiser donc ça c'est assez intéressant et, et, et je vais pas euh, parce qu'on pourrait parler des heures, des interprétations possibles avec ouais. cette image ouais. animalière, je vais pas en faire des heures mais en tout cas voilà c'est intéressant et du blanc et parce qu'on est dans la forêt certes mais il y a beaucoup d'animaux dangereux ou mystérieux comme ce chat blanc qui est d'ailleurs sur l'affiche du film et le titre du film, Cocody, euh, Cocoda bah, c'est Cocorico, Cocoriki donc c'est le symbole du coq et d'un coq mort. C'est prendre images du film, on chante cette chanson qui parle d'un coq mort. Non, pour ajouter sur la symbolique animale, moi le, le, le chat blanc me, fait penser, me faisait un peu penser au lapin blanc de Alice au Pays et Merveilles. Tout à fait, exactement. Peu, ouais. Comme comme le, le comme le vieil homme quoi, habillé tout en blanc, c'était un, un peu, un, il me faisait penser au Chapelier Fou quoi. Donc euh, ça symbolise un peu la porte d'entrée vers un monde inconnu, un monde imaginaire. D'autant que c'est une forêt, une forêt, ça, ça symbolise aussi énormément de choses qui euh, qui est. Qui est qui est, le, qui, est, qui est presque un personnage dans le film finalement à ce niveau-là. Euh, mais qu'est-ce que je voulais rajouter je voulais, je voulais rajouter aussi quelque chose à propos de la, la violence, comme tu dis. Là, c'est vraiment aussi une violence gratuite, hein, parce que injuste. Justement, le, ce, que, ce, ce que subissent les personnages de la part de ces trois antagonistes complètement mmh. farfelus, mmh. c'est vraiment de la violence euh, mais injuste, de la, injuste. Et, Et le, justement, il a dit lui-même en fait. Oui, ça, ça euh, montre l'injustice de ce euh, que. De peut... la mort. Mais dessus ouais, voilà, c'est ça euh, quand il une personne une physique il voulait ça. que le euh, comment dire la douleur mentale pour lui peut ouais, être plus ouais, dure qu'une douleur physique. Ouais, ouais. C'est ça euh, la manipulation qui fait dans le film. C'est ça. De, voilà une douleur euh... Le fait de perdre un proche, d'être malade, la malade, enfin des, des choses qui nous tombent dessus sans qu'on les méritait ou sans qu'on les demande. Donc c'est ça aussi qui est, oh oui, il qui est symbolisé fait par fait... cette violence en fait, qui est pas qui est pas la violence gore comme tu ouais, dis, mais la fait... violence vraiment qui prend qui prend au trip, qui fait mal, qui fait mal quoi. Qu on, on, a, on sent de l'empathie pour les personnages. Quoi. En plus la cause de la mort de l'enfant ouais. euh, est une cause, un accident, euh, euh, tout ce qui est plus commun. Euh, c'est vrai qu'il faut savoir que je crois même en France. Euh, je le sais ce que c'est arrivé à ma propre mère les, les gens meurent à 25 ou 30% d'accidents domestiques mmh. donc là c'est une intoxication qui donne une allergie d'après mmh. ce qu'on comprend ouais. euh, mais en fait il faut savoir que dans la vie c'est très courant on, on meurt assez souvent de ça de tomber dans les escaliers, euh, d'allergie tout ce qui est domestique euh, donc là le film est, il faut être très réaliste et du coup il en devient très brutal mmh. parce que ça, ça je trouve ça vraiment enfin bien, c'est triste la mort d'une enfant mais mmh. c'est bien dans le sens où euh, il procède à une mort qui est une mort qu'on peut tous vivre un jour à un autre, mm -hmm. soit pour, pour nous-mêmes, bon moi là on n'est plus là, mm -hmm. soit pour un par, pour un proche. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'au cinéma on est habitué toujours de à des morts incroyables, souvent, surtout dans les films fantastiques ou d'horreur, il y a un tueur en série avec un masque qui arrive, bon mm -hmm. euh, c'est sympathique, mais... Euh... Euh, ça, ne, ça peut peut-être moins toucher C'est d'autres ressorts Là c'est un ressort totalement réaliste au début Au début mmh. le film il se passe rien hein. Il mange des pizzas, il mange des oui, salades On se dit mais qu'est-ce que c'est que ce film ouais. Et puis euh, il ouais. y a toute cette séquence d'allergie, etc. On se dit « Attends, mais on dirait un, un film, une étude demeure. » Et puis après, ça, ça dérape, puisqu'en fait, on est dans leur intériorité, dans leur inconscient. Euh, voilà, c'est globalement réussi. Je pense que c'est un film qui est difficile à voir. Il est interdit au moins de 16 ans. Je me demande encore pourquoi, peut-être pour la violence plus psychologique mmh. que physique. Ouais. Euh, en tout cas, un film à voir, mais un film pointu, je dirais. C'est-à-dire que pour rentrer dedans, c'est pas toujours facile. Et dans les défauts, je veux quand même dire une chose, Donc il y a cette, cet effet de récurrence, de répétition. Je pense qu'il y a une ou deux répétitions de trop. Mm -hmm. euh, après, peut-être que qu'il euh, avait pas plus de moyens que ça pour que son film dure quand même 1h25, ce qui est court. Et euh, bon, il a été obligé de d'en de, mettre un peu un peu plus. Voilà, donc on termine là. Voilà, voilà. <rire> Et ben on se retrouve bientôt, probablement euh, pour, pour demain, pour comme tout d'addy, t'as envie de le voir Oui, ah, oui avec, avec euh, Alaïcha Wood. Tout à fait. Frodon Saké du Sien des Anneaux. Frodon Saké euh, est dans un film ça. à Strasbourg, euh, en avant-première. Ouais. Donc on en reparle demain, après 22h, ouais. le film est à 20h. Enfin il sera pas là demain lui, mais Mais il sera sur l'écran, <rire> c'est pareil, <rire> c'est la magie du cinéma <rire> hein, mon petit Michael Alors, Voilà, exactement. donc restez bien sur fin de séance, euh, l'émission aussi donc sera à 20h, faut que je change le bandeau. <rire> Et les l'émission ça sera à 20h euh, on parlera de l'espace, de Brad Pitt, d'Adastra et de plein d'autres choses oui, entre autres à bientôt, mmh. passez une bonne nuit et dormez bien sur vos deux oreilles avec Avec. Cocody, Cocoda Nanananana Cocody, Cocoda <rire>